À tous, bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et la déontologie chrétienne. Depuis le début de cette série, nous sommes en train de parler du chrétien et des business. On est dans un sommaire hein, un peu euh, euh, de, de, de, de, du thème, parce qu'on parle du chrétien et la richesse. Hein. C'était important de vous démontrer que le plan de Dieu n'est pas que nous soyons pauvres. Donc, on a mmh. vu que Dieu n'était pas pauvre que Jésus n'était pas pauvre, à l'émission précédente, euh, l'épisode précédent, on a vu aussi que les disciples et quelques apôtres n'étaient pas pauvres. Euh, et on embrayant en embrayant tout petit peu sur des personnages de l'Ancien Testament Amen. qui étaient riches. Et on va continuer sur ces personnages de l'Ancien Testament qui étaient riches pour vous démontrer que Dieu n'a rien à voir avec la pauvreté et que ce n'est pas parce que vous êtes riches que vous ne pouvez pas être pieux. Pasteur Isaac Bonjour apôtre, merci Bonjour. pour l'opportunité d'être dans cette émission pendule ah. à l'heure. Ah, Quelle ben. émission très bénissante. Très oui, bénissante, effectivement, oui. l'apôtre... Euh la volonté de Dieu est que ses enfants soient riches naissent dans l'abondance. C'est comme ça qu'il peut être loué, peut être glorifié. Je pense mm -hmm. que sa nature se révèle quand ses enfants sont riches. Amen. Donc, je pense On a dit quelque chose dans l'émission précédente, dans l'épisode ouais. précédent. On parlait de l'humiliation. Quand on n'est pas dans l'abondance, la, la, c'est une forme d'humiliation pour la mm -hmm. personne qui vit ça, mais en même temps pour Dieu, ça ne glorifie pas Dieu. Mm -hmm. Je pense que mm -hmm. la volonté de Dieu est que ses enfants soient riches, effectivement on a vu dans le Nouveau Testament beaucoup de mm. cas, comment euh, voilà, les disciples, comment Jésus va dire, euh, vous avez tout abandonné, vous aurez des choses au centuple vous aurez des richesses au centuple c'est mm. vraiment mm. la volonté mm. de Dieu. Mm. Mm. Bah, merci à votre trop... <rire> <Pour l 'opportunité. rire> Oui on y va, <rire> parce direct, <rire> euh, il a arraché la parole. On y va, on y va. Effectivement <rire> je pense que le plan parfait de Dieu pour chaque euh, chacun de ses mmh. fils, ses filles et même lorsqu'il a conçu l'homme dans sa pensée, c'était la richesse. Mmh. Je pense que même au moment où il concevait chacun d'entre nous, les œuvres qu'il avait préparées d'avance, parmi ces œuvres-là, il y avait le fait de devenir prospère et riche. Mmh. Mmh. Donc euh, je pense que ça fait vraiment partie du plan de Dieu, de la conception de Dieu et dans la pensée même de Dieu lorsqu'on regarde toutes ces paroles parce que les paroles sont l'expression de la pensée. Mmh. Lorsqu'on regarde chacune de ces paroles, on comprend qu'il ne pense que richesse, prospérité, abondance partout où il voit euh, ça. partout où il il place l'homme. Exactement. Merci beaucoup, Apôtre, encore pour l'opportunité. Mm. Euh, C'est vrai qu'on a, on a vu l'importance de. Dans le tout premier épisode, on a vu que Dieu est riche, Jésus est riche. Mm. Dans l'épisode précédent, on a vu que non seulement. Dieu et Jésus étaient, sont riches, mais mm. que ses disciples et toutes les personnes qui, en fait, étaient influencées par Dieu mm. étaient forcément riches, mm. en fait. Et on a vu qu'on euh, ne peut pas être influent si on n'est pas riche, en fait. Ça. Et que ce sont seulement que des personnes riches qui sont influentes. Et sachant que nous, nous devons propager l'évangile, mm. euh, nous devons influencer le monde. Mm. Euh, donc, il faut forcément que nous soyons riches. Et on a vu également le fait que, euh, par exemple, la, euh, Abraham était tellement riche qu'il a pu euh, former une armée avec ses mm. serviteurs. Et attaquer Saint Croix. Mm. Euh, on a vu aussi qu'il y avait un rapport entre l'adoration et la richesse. Mm. Parce que quand Dieu va demander au peuple d'Israël de quitter l'Égypte, il va leur demander de prendre de l'or en fait pour Exactement. aller adorer. Mm. Comme quoi il y a un rapport entre l'adoration et euh, la richesse. Oui. Hein. Et donc euh, on a vu également que. Euh, lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis dans un certain contexte, dans un, ouais, dans un voilà. cadre. Mmh. Un cadre. Euh, dans le cadre, c'était le cadre de la richesse. Quand il a dû appeler l'homme, il l'a mis dans un cerf, je <rire> vu que C'était cercueil. cerqueuil. <rire> <rire> je... <rire> <rire> ça c'est si Dieu était un Dieu qui pense pauvreté, qui <rire> pense manque. Voilà. Ça, oui. Voilà. Donc, sauf que il a mis, nous a mis dans un certain cadre et on a compris que le deuxième, Jésus est le deuxième Adam, sachant que le, quand le Seigneur fait une deuxième fois quelque chose, il a fait toujours il plus glorieux. Mieux. Mmh. mieux. Donc, forcément, si, déjà, quand on regarde le cadre dans lequel Adam a évolué, c'est-à-dire qu'il y, y avait vraiment tout autour de lui, de la richesse, etc. Et donc, Jésus était forcément mieux. Donc, nous sommes forcément, nous, appelés à être riches, au moins plus que Adam. Mmh. C'est ça. Voilà. Et on peut même rajouter à cela, Jésus va dire dans Jean 14, verset 12 Celui qui croira en moi fera les œuvres que j'ai faites. On fera de plus Amen. grandes. Ça veut dire que mmh. s'il si était, il était déjà riche à un certain stade, mmh. yes. faire de plus grandes œuvres, c'est être aussi plus riche que ce qu'il yes. était. Est ça. Avoir beaucoup plus que ce que lui-même il Amen. avait euh, lorsqu'il était sur la terre Merci. et arrivait à entretenir beaucoup plus de personnes que lui il en a entretenu lorsqu'il était sur la terre mm -hmm. donc c'est impossible de dissocier euh, le fait d'être riche au fait d'entretenir des gens mm -hmm. ça veut dire mm -hmm. que lorsqu'on est même dans l'église financer l'église va passer par le fait d'entretenir les gens qui sont autour de nous mm -hmm. Jésus mm -hmm. l'a fait avec ses disciples, nous on va le faire avec les personnes qui sont aussi sous notre leadership mm -hmm. même des personnes qui sont simplement avec nous dans le corps de Christ mm -hmm. euh, lorsqu'on voit des personnes qui sont dans le manque l'abondance veut qu'on puisse donner à ces personnes là en fonction mmh. de ce qu'on a mmh. parce que la Bible va dire il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir quoi, ouais. et la richesse donc selon Dieu c'est le fait de donner au lieu de s'attendre à mmh. recevoir mmh. donc lorsque je donne selon Dieu je suis riche alors que ça. lorsque je m'attends à recevoir je ne suis pas encore dans le plan euh, dans le plan, de RVE, mmh. le, le plan parfait le plan parfait voilà je pense qu'il y a une dimension même de la bénédiction mmh. qui est d'être riche en fait c'est-à-dire que on peut dire qu'on est béni au bout d'un moment il faut démontrer cette bénédiction ça. parce que on peut être béni on peut dire euh, spirituellement qu'on est le Seigneur on peut être béni on peut dire moralement se sent bien on n'a pas on arrive à gérer nos émotions on n'a pas d'émotions toxiques mais qu'en est-il du manger et du boire qu'en est-il des de, de, de choses nécessaires de tous les jours à partir du moment où tu les as pas quelque part, tu ne vas pas être dans la volonté parfaite de Dieu en termes de bénédiction. Au mm -hmm. bout d'un moment, il faut le démontrer parce que, comme on dit, l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Mm -hmm. On ne voit pas si dans ton cœur, tu es bien, tu te sens bien ou pas. Mais c'est au bout d'un moment, il faut que tu poses des actions qui démontrent que mm -hmm. tu, es, tu es vraiment béni, en fait, mm -hmm. tout simplement. Oui, c'est ça que mais, lorsque mais, Dieu... Non, non, on va les laisser. on va <rire> non, les laisser. Il ne faut pas je suis <rire> sur les poupées, tiens, après. <rire> <rire> Quand <-ce> <rire> Dieu s'est inspiré, laissez-le laisse parler, laissez les parler. Lorsque Dieu va rencontrer Abraham, il va dire à Abraham, dans Genèse 12, « Je ferai de toi une source Amen. de bénédiction. Amen. » Amen. Ça veut Amen. dire Amen. que Dieu ne s'est pas contenté de rendre Abraham riche, ou du mm. moins, bon, peut-être qu'Abraham avait déjà certains biens, mais mm. en l'enrichissant, il fait de lui une source de Amen. bénédiction. Parce que Dieu veut que lorsqu'on soit riche, qu'on puisse être une de source, source de bénédiction Amen. pour les autres, mm. une source. Ça veut dire que les gens viennent s'abreuver. Une source n'est pas n'importe quel euh, symbole, en fait. No. Une source, les gens viennent s'abreuver à no. la source. Amen, amen. Les gens viennent pour boire à la source. Ça veut dire que lorsque tu deviens riche selon le Seigneur, mm. les gens peuvent venir à toi pour yes. que tu puisses les inspirer. Pas seulement donner de l'argent, mais yes. même leur apprendre yes. comment devenir oh, riche amen. à leur amen, tour. L'esprit mm. c'est c'est ce qui m'oppose quand même à dire que être riche ne, ne, rend pas forcément influ, ne rend pas systématiquement influent. Mmh, mmh. Et on, on comprend pourquoi Jésus va dire aux jeunes hommes riches d'aller donner ce qu'il avait mmh. aux pauvres. Je pense vraiment la richesse qui rend influent. C'est une richesse qui est, qui est exprimée, qui mmh. est distribuée, qui est gérée selon le cœur de Dieu. Mmh. Je pense que c'est pour ça que Job va être reconnu comme <rire> l'homme le plus riche de, je crois, du Moyen-Orient, mmh. ainsi de suite. Parce que non seulement il avait beaucoup... Mais les gens pouvaient être éclairés par sa richesse en quelque sorte. Je pense que c'est vraiment ça la richesse selon Dieu. C'est mm. je touche les gens autour. C'est comme ça que finalement je deviens influent en fait. Jésus, on va, on va voir aussi que pour aller dans le sens de ce que le pasteur Gentil disait, c'est que quand c'est vraiment fort parce que il veut faire, Dieu veut faire d'Abraham une source de bénédiction. Mm. Et Dieu, quand on regarde même avec Jésus, euh, la Bible dit que Jésus était devenu un esprit vivifiant, en fait. Mm -hmm. Contrairement à Adam qui était une âme vivante, du moins, mm -hmm. et que à, à, euh, Jésus lui distribuait la vie, en fait. Mm -hmm. Donc, il faut savoir que là, nous sommes dans un cadre où Dieu est un donateur. Mm -hmm. Dieu est un donateur, il donne la vie, il donne des richesses, il donne, en fait. Mm -hmm. Or, euh, si Dieu donne et qu'on considère comme qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mmh. nous sommes dans un cadre ici des de personnes qui s'enrichissent qui mmh. parce que nous savons qu'il y a une loi qui nous explique que celui qui donne reçoit forcément. Mmh. Donc, okay. ça veut dire que s'il veut que nous puissions donner en abondance, c'est qu'il veut que nous puissions recevoir en abondance. Mmh. Vous voyez? Donc, je pense que nous sommes vraiment dans un cadre où Dieu souhaite vraiment que nous puissions donner, et peut-être qu'on va en parler, parce que ça va aussi révéler une, une dimension de la gloire, en fait. Mmh, mmh. Or, Dieu nous dit il dit que nous sommes sa gloire. On ne mmh. peut pas être sa gloire, on ne peut pas être son reflet, mmh. et on ne peut pas refléter ce qu'il est, si on est pauvre, en fait. Mmh. Au bout d'un moment, il y a des choses qui ne vont pas fonctionner ensemble, mmh. et je vais aussi sur un autre petit sujet, excuse-moi, Paul. Mmh, mmh. euh, Jésus va dire que nous sommes la lumière du monde. Mmh. Une lumière influence, une mmh. lumière éclaire et mmh. montre mmh. le chemin, en fait. Mmh. Mmh. Une lumière, en fait, euh, aide... Euh, à ceux qui ne voient pas, à, à pouvoir voir tout simplement. Il va leur montrer euh, de, des choses cachées. Or, les, les gens riches, en fait, ont souvent plus de facilité à découvrir les choses cachées que les pauvres. Mmh, mmh. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on cherche des médicaments, on fait des recherches sur des choses et autres. Mmh. Ça demande beaucoup de finances. Beaucoup fait. de finances, ouais. Et sans finances, on pourra pas faire de recherche. Mmh, mmh. Or, une personne riche, en fait, va plus facilement faire des recherches mmh. et avoir des résultats rapidement mmh. qu'un pauvre. Mmh. Parce que les gens qui font les recherches, faut les payer. Ouais, les gens qui font les recherches, faut leur donner les moyens de mmh. faire des recherches. Mmh. Pour aller même plus loin encore, pour faire des superstructures, il faut forcément des finances. à l'heure La dernière épisode, on a parlé de, de, de Noé. Mmh. Et je pense que c'est important de comprendre que Dieu veut que nous puissions être la lumière, mais qu'on puisse regarder à nous sur la base des actions qu'on a posées mm -hmm. et sur la base des choses qu'on a faites. Or, ces choses-là ne pourront pas se faire sans finances. Okay. Nous étions en train de parler des personnages, dans mm -hmm. l'émission précédente, on était en train de parler des personnages de l'Ancien Testament qui Amen. étaient très riches. Et on a commencé à énumérer une panoplie, une panoplie euh, de personnes qui étaient euh, vraiment riches. Mm -hmm. euh, on va parler tout à l'heure euh, du, du, du, du prophète Samuel, Hein? Mmh. On va parler tout à l'heure du prophète Samuel hein? mmh. On va démontrer mmh. que le prophète Samuel Était riche, après mmh. on va embrayer mmh. sur mmh. Le roi David mmh. Et quand on va aller sur mmh. Salomon, ça c'est la, des... mmh. la déchirure Ça c'est la déchirure Mais avant, mmh. j'aimerais vous faire comprendre que Ce dont nous vous parlons euh, Les enjeux sont vraiment immenses mmh. Il hein? ne mmh. faut pas blaguer avec ça Parce que si vous pensez que la richesse ici sur la terre N'a pas de connexion avec la richesse qu'on a au ciel euh, Vous vous trompez Il ne faut pas confondre les récompenses qu'on aura au ciel mmh. avec les trésors d'en haut. Mmh. Est-ce que... <rire> <rire> <Come on. rire> par, exemple, par exemple, le fin lin que nous allons revêtir, ça, c'est une récompense. Mmh. Les couronnes que nous allons avoir, ça, c'est une récompense. Mmh. Euh, euh, la gloire que nous allons avoir, hein, l'émanation de la gloire que nous allons avoir, ça, ce sont des récompenses. Mmh. On a encore beaucoup de récompenses. Il y a le caillou blanc. Mmh. Le caillou blanc aussi, mmh. c'est une récompense. Mmh. Yes, mmh. Jésus est celui qui vaincra, je lui remettrai un okay. caillou. Mmh. Un caillou blanc. Est-ce que vous suivez Mais la Bible nous parle des trésors d'en haut. La Bible dit que l'or et la rouille ne peuvent pas attaquer ça. C'est pour, pour ça que la Bible va nous dire que nous devons nous amasser des trésors d'en haut. Et pour s'amasser des trésors d'en haut, nous devons donc servir le Seigneur à amen. travers les âmes, bien yes, sûr, à travers l'évangélisation et les âmes. Et pour ah, ça, merde. nous ne pouvons pas ah, le faire si nous n'avons pas renoncé à nous-mêmes. Oui, et ça. on a déjà démontré à plusieurs reprises que le renoncement à soi amène la bénédiction des 100. C'est-à-dire que ceux, on a, si on a renoncé à nos biens, mm -hmm. à nos mm -hmm. machins, on a financé le royaume mm -hmm. de oui, Dieu, on va avoir ça encore 100 fois plus. Amen, amen. Et il y a un passage vraiment qui m'intrigue. C'est dans Marc, non. chapitre 10, mm -hmm. le verset euh, 28. Dès le verset 28, mm -hmm. Pierre se mit à leur dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Mm » -hmm. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, là c'est la bénédiction du centuple hein, mm -hmm. pour ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, « Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne mm -hmm. nouvelle, sa maison ou ses frères, regardez bien, il dit sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, est-ce que vous avez remarqué le « ou mm. » Ça veut dire que il y en a qui ne quitteront pas les frères et les sœurs, mais qui quitteront les Hello maisons. Il y en a qui ne quitteront pas les enfants, mais qui quitteront les mères. Il y en a qui ne quitteront pas les mères, mais qui quitteront les sœurs. Est-ce que vous comprenez Il ne dit pas eh, « et, eh, et, eh, et, eh, et eh. », il dit « ou, ou, ou, ou yes. ». Parce qu'en fonction de la personne, les... si vous comprenez, pas voilà, ce n'est pas, pas les mêmes en fait. Mm. Ça c'est déjà une, une première chose. Et la Bible va dire ou ses enfants, ou ses terres, et nous reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, mm -hmm. des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, mm -hmm. et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, mm -hmm. la vie éternelle, moi le « et la » conjonction de coordination, ça m'amène à connecter les richesses que nous avons euh, euh, sur la terre, sur la terre, la terre. avec mmh. ce qui va être au ciel mmh. et la vie éternelle mmh. en fait juste pour vous dire que moi je crois sérieusement que ceux qui vont prospérer sur la terre ils vont avoir beaucoup d'argent mmh. pour pouvoir financer leur destinée mmh. et sérieusement au ciel, ils vont pouvoir se faire plus rapidement un trésor mmh. plus important que le chrétien pauvre qui n'a pas pu le faire. Mmh. Je suis Moi, je crois toi. que c'est connecté. Mmh. Je suis d'accord avec toi, apôtre. Mmh. J'aimerais même rajouter que euh, <rire> le simple fait qu'ils disent en fait que euh, euh, ou, ou, ou à chaque fois, mmh. c'est que le Seigneur veut l'image que je prédonnais, c'est quand Dieu va parler encore une fois Abraham, mm. il va lui dire donne-moi ton fils, celui que tu aimes mm. pas mm. juste un fils, il y en a un celui-là, là. Mm. donc il y a des choses pour mourir en nous-mêmes, chacun mm. on doit, il y a des choses que le Seigneur veut ouais. bien spécifiquement, mm. peut-être que toi c'est pas les parents, mm. peut-être que c'est les enfants peut-être mm. que c'est pas les enfants, peut-être que c'est les terres, peut-être que c'est les maisons ouais. et, et le Seigneur veut ça en fait ouais. et à partir du moment où on a su nous sacrifier mm. et donner cette chose-là à mourir en nous-mêmes, ouais. automatiquement c'est un acte qui est spirituel ça. – Forcément, ça crée quelque chose dans le monde spirituel, en ça. fait. Mmh. Physiquement, comme il dit, il y aura des richesses physiques, mmh. mais dans le monde spirituel également. Mmh. Parce qu'il faut savoir que en réalité, euh, euh, quand le Seigneur va dire, en fait, que euh, nous allons recevoir dans le présentement et dans le dans mmh. royaume, dans le sec dans euh, venir la vie éternelle, et il va parler quand même du fait que si tu as reçu ici, la preuve, que, mmh. la preuve que tu oui. auras plus tard, oui. c'est ce que tu as reçu C'est que tu as, tu as vu, tu parce as que reçu Parce que si tu n'as rien reçu oui. ici, oui. la conjonction de coordination oui. est, est pas, ne peut pas être liée en parce même en temps fait, que tu n'as pas reçu le, ici. En le fait. truc, c'est que be beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ça là, en fait. Parce que quand on parle de ça, il y a certains qui vont nous lapider. La Bible dit « nous sommes bénis ». Non, c'est vrai, la Bible dit « nous sommes bénis de toutes <rire> sortes de bénédictions <rire> célestes et spirituelles ». Où sont non. les preuves Non, où sont où sont les preuves Est-ce que vous comprenez ça Où sont les preuves On a en face de nous un païen. Vous lui dites que nous sommes bénis de toutes sortes mmh. de bénédictions spirituelles mmh. et célestes. Mmh. Et vous lui dites que le monde spirituel est plus important que le monde physique. Mmh. Et le monde spirituel influence le, le monde, monde physique. physique. Vous mmh. partez de ces deux vérités-là. Mmh. Le païen va te dire, où sont les preuves yes. oui. Est-ce que vous comprenez mmh. Les preuves, c'est quoi C'est la matérialisation mmh. de ces bénédictions Amen. célestes et spirituelles Amen. dans le monde physique. Est-ce que vous comprenez La matière. Mmh. Donc, on ne peut pas négliger mmh. cette matérialisation là. Mmh. Et mmh. on ne peut pas dire que non, elle n'est pas importante mmh. parce que cette matérialisation, c'est ce que nous appelons les, la richesse physique mmh. et financière. Mmh. Ce dont nous parlons là, en fait, qui n'est pas incompatible mmh. à la piété en fait. Mmh. Dans mmh. le monde spirituel, ça existe. Dans le monde céleste, mmh. ça existe en mmh. fait. Mmh. Mais quand nous parlons de cela, nous devons fournir les preuves. Quand on se parle entre chrétiens, c'est bon, on a mmh. la foi. Bien sûr. Vous comprenez mmh. Dès que je parle de ça, oui. la preuve que ça existe, c'est que quand mmh. je vous parle de ça, la foi naît. Yes. Voyez mmh. La foi naît l'instant où la foi naît dans votre mmh. cœur. Mmh. À partir de ce moment, vous avez déjà le titre de propriété yes. que yes. ces choses-là existent exist. dans le monde spirituel. Yes. Yes. Mais tu dis ça à un païen, yes. il ne va pas il avoir va la pas foi. Il vrai. va te dire, mais prouve-moi ça, en fait. Mmh. C'est pour ça que nous devons comprendre que prospérer, mm -hmm. c'est un témoignage positif mm -hmm. à l'égard mm -hmm. de ceux qui sont païens. Et, et je vais ter terminer mon intervention avant, avant de vous donner la parole par une histoire. Le pasteur Darius était là. Le pasteur Darius était là, on est allé au Gabon. Et il y a un homme de Dieu qui nous a raconté une histoire qui jusqu'à présent m'a vraiment marqué. Mm -hmm. Et c'est lui qui m'a dit pour la première fois, pasteur, je ne crois pas en la présence de l'onction, sans la richesse. Mm -hmm. et il m'a montré le verset biblique. Il me dit, il y a des trésors précieux et de mm -hmm. l'huile dans la maison mm -hmm. du sage. Il dit, les deux vont ensemble, conjonction de coordination. Il nous raconte une histoire. Il nous dit, écoutez, on, on a évangélisé une dame qui était très riche, qui était mariée à un riche général au pays. Mm -hmm. Et on est... Aller rendre visite à la dame pour faire son suivi, mais on était très pauvres, on avait des chaussures bizarres, on avait des vestes bizarres. On a cogné euh, au portail, cogné, cogné au portail, personne ne répondait en fait. Personne ne répondait. Et cogné, cogné, donc le gardien ouvre, il regarde et il referme. Et il continue à cogner, cogné, cogné. Mais rien à faire. Est-ce comme ça que la maman en haut mmh. va dire au gardien, mais ouvre les c'est le pasteur. Il nous fait remarquer une première chose. Il dit en fait que le gardien n'a pas ouvert. Pourquoi Parce qu'il y a plein de pauvres qui viennent cogner. Il dit les riches, quand ils viennent voir le général, ils ne cognent pas, ils klaxonnent. Oh my God. Il me dit c'est pour ça que le gardien ne sait même pas bouger en fait. Parce que ceux qui cognent, ce sont les pauvres. Les riches, quand ils viennent, ils viennent avec leur voiture et ils klaxonnent. Et le gardien, sans discuter, il ouvre. Et là, on entre et il dit on entre. On commence à prêcher l'évangile à la dame et le général rentre. Il dit Le général s'assoit. Il dit Bon, vous parlez de quoi à ma femme Et euh, ils lui disent Non, on lui parle du Seigneur, machin. Et il commence à prêcher l'évangile mm -hmm. au général. Mm -hmm. Le général écoute, écoute, écoute, écoute, écoute, écoute. Après, il prend la parole. Le général dit Et l'homme de Dieu qui nous raconte cette histoire nous dit Non, ça m'avait donné tellement une leçon que je me suis dit Non, je ne serai plus jamais pauvre de ma vie. Mm -hmm. Le général dit Ok, quand vous vous regardez et vous me regardez, et vous regardez euh, euh, euh, maman ici que vous êtes venu évangéliser, vous pensez que qui a plus besoin de Dieu Vous pensez <rire> que c'est maman <rire> Quand je regarde vos chaussures, entre vos chaussures et les chaussures de maman, mm. qui a plus besoin de Dieu Je mm. regarde vos vêtements, vous êtes là, vous transpirez, vous êtes mm. venu à pied. C'est vous qui avez plus besoin de mm. Dieu que nous en fait wow. il dit quand on est sorti de là ça nous a tellement choqué qu'on s'est dit donc les riches ne comprennent l'évangile que dans le langage de la richesse, mmh, en fait. Mmh, Et là, il s'est dit il y a une certaine catégorie de personnes que exactement. je ne pourrai pas atteindre mmh, mmh, si je reste pauvre. Mais mmh. donc, ce que tu dis, il y a une vérité profonde. Mmh, parce mmh. que quand Jésus va dire allez, faites de toutes les nations des disciples. Mmh, mmh, S'il y a des gens qu'on ne peut pas atteindre parce que nous sommes pauvres, Dieu mmh. nous demandera des comptes. Ça veut exactement. C'est-à-dire, quand on va arriver au ciel, Dieu va te dire Mais en fait, tu étais censé faire de toutes les nations, toutes les les nations. nations. Il y a des personnes mmh. que tu n'as pas pu atteindre parce voilà. que tu n'as pas accepté mmh. de devenir prospère. Exactement. Et ça va en faire une vérité profonde. C'est pour ça que la Bible va vraiment dit l'homme regarde à ceux qui frappent aux yeux. C'est Dieu, c est c est dieu ça. qui regarde au cœur. C'est ben, sûr, les chrétiens, on est spirituel, mm. on peut percevoir la vérité biblique, et ainsi ça. de suite, mais ça. ceux qui ne sont pas chrétiens, comme tu viens de le dire, ils vont regarder à ceux qui frappent aux yeux, vont regarder mm. à ceux qui sont est naturel parce que c'est ce qu'ils sont. C'est ça. Donc euh, c'est vraiment important. Et ça, et ça me rappelle, je mm. pense, un homme de Dieu américain. Mm. Euh, je sais pas, il a un monsieur qui allait dans l'église et puis comme s'il méprisait un peu. Mm. Après, il a vu sa maison. et oui. dit si c'est ça être peut-être. Quelqu'un de, de couleur. Ouais. Et avec Dieu là, non. Je préfère, être, ouais. je, je préfère accepter votre Dieu là. Simplement ouais. par la maison. Mm. Comme pour dire que ben, c'est sûr que l'homme va regarder à ce qui frappe. C'est sûr qu'on parle l'évangile. En plus, on va leur dire que c'est Dieu, la part de qui a créé tout ce qu'on voit. Est donc, euh, ils veulent voir des preuves, mm. des, des paroles, ainsi de suite. Donc, mm. vraiment, mm. c'est important de, de manifester. Euh, je veux dire, l'onction. De transformer l'onction à quelque chose de matériel. Ça. Comme ça, le langage. Et on voit même que c'était ça le seulement Pas seulement le ministère de Jésus, même les disciples. Mmh. Il y avait toute cette démonstration-là mmh. où les gens doivent voir. Je pense ça. que tant qu'ils ne voient pas... Ils n'ont pas la foi, il faut mmh. qu'ils voient. Ouais. Pour le moment, c'est leurs yeux, est leur sens physique est comme ça. et leur âme qui sont quelque part les, les portes de leur esprit. Mmh. Il faut qu'ils voient. Mmh. Et Paul va même le dire, pour mmh. amener, mmh. dans mmh. Romains 15, pour amener mmh. les païens à l'obéissance de la foi, mmh. il a dû démontrer des choses. C'est pour ça que Dieu veut qu'on fasse des miracles, Ça, ça fait des miracles financiers, l'abondance. C'est pour ça que Jésus, quelque part, mmh. va multiplier les peuples plus d'une fois. C'est ça, quand euh... l'apôtre <rire> la Paul dit ma parole et ma prédication ne reposez pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit et, et de, et de, de puissance. puissance. Yes. Je pense que notre ministère ah, est appelé à beaucoup. tout démontrer, en fait. Non seulement démontrer qu'un paralytique peut se lever, mm -hmm. mais démontrer aussi que Dieu est capable de rendre un pauvre riche et, et que Dieu est capable de pouvoir combler les besoins des gens. Enfin, il faut Amen. le démontrer. C'est vrai parce que, de toute façon, Jésus va, va quand même dire à Pierre d'aller pêcher, il trouvera mm. l'argent le, le, euh, dans le poisson. Mm. Je suis désolé, c'est une démonstration de puissance. C'est Dire j'ai ton filet de ce côté-là voilà. et qu'ils ont attrapé beaucoup de poissons, démonstration de démonstration puissance. de puissance en avec, avec, mmh, avec, ah, avec les affaires, avec les finances, les... parce que le poisson là ils sont pas allés manger ça, ils sont pas allés manger ça, ils l'ont vendu, c'était un business. Jésus. Un business. Jésus, Jésus, Jésus a opéré un miracle pour le business de Pierre et les autres pour qu'ils aillent vendre et avoir de l'argent pour faire shifter leur business. Très souvent en fait, on pense que la puissance de Dieu c'est seulement pour les guérisons, etc. Et une fois j'avais que les guérisons et, les, et les, le fait de chasser les démons, c'est le béaba du chrétien. Mmh. Parce qu'il va dire voici, et quand Jésus va envoyer les disciples, il va dire en fait, voici les signes qui accompagneront ceux qui, ceux qui qu auront ont cru. cru. Mmh. Autrement dit, c'était la preuve pour savoir qui a cru ou pas. C'est tout. c'était pas pour les disciples qu'il a dit ça, ça parce ça. que bien les disciples bien, bien. savaient déjà guérir les malades ils avaient déjà chassé les démons. Donc il va dire ceux qui croiront seront baptisés, ceux qui ne croiront pas seront condamnés et voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Pour savoir qu'ils sont vraiment crus, il va falloir qu'ils chassent les démons, qu'ils parlent des langues nouvelles, qu'ils guérissent les malades, etc. Donc, ça, c'est le béat du chrétien. On doit vivre une vie supérieure où nous investissons un endroit et parce qu'on a investi, Dieu fait en sorte que les finances viennent. On doit mettre des choses en place et multiplier des finances. Et je pense que, tant qu'on ne comprendra pas que le Seigneur, je pense d'où l'importance de cette émission, que le Seigneur veut que nous puissions nous enrichir, nous sommes en train de bloquer l'évangélisation. Nous vrai? sommes en train de bloquer le salut. Mm -hmm. Comme le pasteur Gentil a dit, on ne pourra pas aller prêcher l'évangile à toutes les nations mm -hmm. s'il y a des gens qui ne pourront jamais... Nous écouter, ouais. parce que pour qu'on t'écoute déjà, il va falloir que, que quelque chose au niveau de ton apparence donne mmh. envie de t'écouter. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils allument la télé, ou bien lorsqu'ils vont te regarder, ou bien lorsque tu vas venir leur parler, mmh. tout de suite ils se ferment. Oui. D'où le fait qu'il faut d'ailleurs évangéliser par les, les connexions, les amis. Pourquoi ça. Parce qu'il y a déjà un lien. Mmh. Mais pour qu'ils t'acceptent comme ça, sans te connaître, mmh. c'est qu'il y a quelque chose qui doit les attirer. Exactement. Donc on doit être riche. Mmh. J'ai envie de dire, ça va peut-être être un peu choqué, mmh. ne pas être riche, mmh. c'est un péché. Mm -hmm. ouais quand on, dit ça aux gens, ça. quand on dit ça aux gens quand on dit ça aux gens quand on dit ça, ça le, le problème sociaux. le truc c'est que en fait c'est important <rire> qu'on aille jusque, jusque là où les gens doivent comprendre. Oh, mais, mais, mais, mais. vous savez pourquoi parce que en fait Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la vie. et si on n'utilise pas ça en fait vous comprenez non ce n'est pas bien Parce que le péché c'est quoi c'est rater la cible c'est ça en fait rater le but rater la cible en fait bon ça je sais que les gens peuvent nous lapider pour ça les gens peuvent nous lapider mais en fait c'est ce que Paul va dire Paul va dire tout est à vous, mmh. c'est ça. Vous êtes à Christ, Christ mmh. est à Dieu. S'il dit oui. tout est à vous, ça veut dire que tout est déjà à notre disposition, oui. c'est ça. Maintenant, tout dépend de la façon dont tu vas réussir à savoir où se trouve exactement ce dont tu as besoin. C'est pour ah, ça. ça que je disais en, en fait à une émission que Jésus a su que l'argent était dans le poisson. Mmh. Pourtant, il aurait pu dire va dans un taureau et tout machin. Mais c'est que où l'argent se, avec avec. <rire> se trouve. Où l'argent se trouve avec Le taureau, <rire> un pain rouge <rire> et attire le taureau. Et voilà, il va cracher les. Il sait exactement où Dieu a tout investi amen, en nous C'est le pasteur Isaac qui disait ça Il a cité ce passage Or par celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous mmh. En fait la richesse mmh. est la manifestation de la puissance mmh. ça. Celui qui est riche et puissant, c est puissant C'est pour ça, ça. qu'Abraham va pouvoir combattre des rois Parce ça. que oui. la richesse va emmener de la puissance Si la puissance agit en nous C'est dire que la richesse est déjà au-delà de nous Mais dans ce Mais cas, il... c'est pour ça que la Bible dit même que Vas-y non, non, vas-y, continue, continue. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mmh. Mmh. Regardez, on vous dit toutes ces choses-là, pas pour vous culpabiliser, no. pas pour vous dire oh là là, je manque de ceci, je manque de cela, je suis dans la pauvreté, mmh. je suis dans le péché. Non, c'est pas ça en fait. Mmh. En fait, on emploie des mots durs et crus mmh. pour vous bouger, pour vous réveiller. Vous créer l'électrochoc. Vous devez comprendre qu'en communication, oui. parfois, il faut créer l'électrochoc oui, pour je que vous puissiez dire, non, je ne peux pas rester mmh. dans une telle situation. Mmh. Je n'ai pas le droit de rester Amen. dans une telle situation. Mmh. J'ai trop de responsabilités pour me permettre d'être pauvre. C'est ce qui s'est passé avec moi, depuis des années à chaque fois que tu faisais ton témoignage mmh. sur comment Dieu t'a enrichi, j'étais là, j'écoutais, j'écoutais à un moment donné. Mmh. Quand j'ai commencé à voir la bénédiction financière arriver, je mmh. me suis dit non, mmh. je ne peux pas rester à la traîne, il faut que je commence à semer bien plus que ce que je semais avant. Ça. Et j'ai commencé à me faire violence. Bien ça. sûr que la tête va dire non, mais tu ne peux pas semer un tel montant, mmh. tu ne peux mmh. pas mmh. faire telle action de grâce, mmh. tu ne peux pas faire ça, mais en le faisant, tu es en train de te conditionner, conditionner ton âme mmh. à devenir riche, mmh. parce que le riche trouve plus de plaisir à donner. À donner ça veut ça dire que ça commence d'abord mmh. par le fait de donner. Mmh. Ça. Et c'est ce que, en fait, je pense que quand Jésus-même va parler du passage, la Bible va parler du passage de la, la, du, du passage de la veuve mmh. qui était pauvre. En fait, Dieu veut nous enseigner comment la richesse commence. C'est ça. Mmh. Parce que Jésus ne va pas dire non, elle est pauvre, elle a donné, non, mais en fait c'est trop triste. Mmh. Pourquoi mmh. elle a donné dans cette condition Dans cette condition. <rire> Jésus n'a même pas dit non, non, reprends ton truc. tu vas manger tu vas m'allonger Non, reprends ça, reprends ça. Yes. <rire> Je ah, trop triste, vous voyez les disciples. Comment ils peuvent faire ça à l'église et tout, dans la synagogue C'est un péché. Non, Dieu va souligner ça. Pourquoi Parce que Dieu sait qu'il veut provoquer la mentalité de richesse oui, envers oui. tous mmh. ceux qui vont voir. Il va dire Vous voyez, la richesse commence par le fait de donner. Mmh. Elle est pauvre, elle est veuve, mais il y a quelque chose qui vient de se passer dans le sac qu'elle donne. Ça. Il veut susciter une mentalité. C'est pour ça qu'il va souligner l'action qu'elle était en train de faire. Mais moi, je pense, sérieusement, moi, je suis de ceux qui pensent que, à, à, à cause de l'action que cette dame mmh. a posée, Certainement, sa situation je a changé. Je, je suis je certain. Non, que je ça suis certain que ça a Jésus ne peut pas souligner cette situation. Jésus ne peut pas souligner ça. <rire> si C'est-à-dire si <rire> voilà, voilà. que cette dame-là était peut-être en train de poser mm. un acte qui allait changer radicalement sa mm. vie. Tout à fait. Elle a vécu dans la pauvreté. Peut-être qu'elle a eu une illumination. Elle s'est mm. dit, non il me reste ça, mais je pense que pour que ma situation change, il faut que je donne tout. Et quand elle va le faire, certainement le ciel a été alerté et Jésus a été connecté en fait à ça. Et Jésus a dit, regardez la dame, la dame a donné plus parce que c'est tout ce qu'elle a et quelque chose va se passer. Tu sais, voilà. Tu sais que l'un des premiers signes qui montre qu'on est pauvre, c'est le fait qu'on s'énerve lorsqu'on nous parle du fait de donner. C'est vrai. En fait, ça, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. c'est vrai Chaque fois que j'entendais ce message-là, je me disais ok, ok, ok. Et à un moment donné, le Saint-Esprit il dit il y a une mentalité de pauvreté. Me c'est ça comment tu peux dire ça Il dit parce que chaque fois que tu t'énerves quand on <rire> prêche un message qui est, est censé ça. te bénir, mm -hmm. c'est ça. ça. veut dire qu'en fait c'est un indicateur. Et Mais c'est là où ça rejoint quand même finalement la notion de mentalité. Mm -hmm. Tu vois il a parlé, le pasteur Darus. Non, mais, mais c'est vrai. Non, mais non, regarde, non, mais la pensée, non, si la mentalité, non, ça non. ne vous arrose pas, moi, la pensée. Vous allez prendre mais cet épisode, vous mettez dans le best-of. Oui. Les <rire> mentalités, mais mentalités, mais mentalités. Mais, mais, mentalités. Ça. mais regarde, le pasteur Darus a parlé de le second Adam qui est ouais. un esprit vivifiant. Hmm. Et selon qu'on comprend que la richesse commence par le, le cœur, l'attitude de cœur. Effectivement, quelqu'un qui s'énerve parce qu'on lui dit de semer, mm. c'est parce que la personne ne comprend pas. C'est ça. En fait, la personne va beaucoup plus voir ce que je perds. Oui. Mais on doit mm. voir au travers la ce semence, que ce pêle. que je moissonne. ce que je, je, je moissonne, moissonne, Jésus Il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir. recevoir. Non, parce qu'en fait, quand on donne, quand mm. on sème, en fait, on est en train de voir mm. ce qu'on va récolter. Mm. C'est mm. ce qui fait en sorte qu'on soit dans la ça. joie. Ça. Parce qu'en fait, la moisson est dans la semence. C'est ça, la semence extrêmement importante. On ne pourra jamais moissonner. Si on n'a pas semé, ah, peut, tant qu'on n'ouvre pas la main, mm -hmm. on ne peut pas. Ils sont, ils sont déjà, dans, ils sont déjà dans, dans les mécanismes. Donc Samuel était riche. <rire> Amen. Samuel, le prophète Samuel était riche. Moi, pour moi. La et preuve. le prophète Samuel était riche parce qu'effectivement, à la fin de son ministère, oui. il va dire est-ce que je dois quelque chose à, à qui qu que ce soit ici Voilà. Quelqu'un qu'il me dise et je vais mmh. lui rendre. Lui oui. rend. Parce que s'il n'avait pas l'argent, il n'aurait <rire> pas évoqué le Il n'allait pas évoquer le quelqu'un me pardonne ici. Il va parler <rire> de ça à la fin de mon ministère. Non, il va dire que je le lui rends. Oh, C'est-à-dire voilà. qu'il était prêt à affronter la situation, à donner. Et la Bible va même nous montrer qu'il avait une maison et que lorsqu'il va rencontrer Saül, Saül. c'est oh. lui qui va euh, euh, prendre Saül avec lui. Il va dire ouais. Viens, tu manges et tout. On va et il y, y avait des, y des gens, environ 200, 200 ou 300. 300. 300. Il y avait des centaines ah, d'invités. Ça, c'est pas une cabane. Non, ça, c'est pas, <rire> ah, pas Vous pouvez pas. La Bible dit que c'est dans la maison de Samuel. Vous ne pouvez pas recevoir autant de vivre, mm -hmm. s'il vous plaît, dans votre appartement, dans mm -hmm. votre tétoir. Mm -hmm. Est-ce que vous comprenez ça Non, c'était une grosse maison. Il y a des gens qui ont cuisiné. Il y a des gens qui ont cuisiné. Ce n'est pas Samuel qui a cuisiné. Il y a des gens qui ont cuisiné. Et qui ont fait le service de table. Voilà. en fait, on Comme peut quoi peut la appeler... richesse n'empêche pas d'entendre Dieu. Mm -hmm. <rire> mais mais est-ce que ouais, ça dieu même dire que tu même mieux Dieu. J'entends même mieux Dieu. Il n'y a pas les problèmes, c'est Les problèmes qui viennent t'empêcher. Même quand tu vas parler, pendant que tu parles à Dieu, c'est à dire que tous tes problèmes sont réglés déjà. Mmh. Voilà, c'est à dire que voilà. tu ne penses pas ce que, que, que tu vas manger chose. là où tu vas voilà, tu, voilà, tu ne penses que à Dieu. Ça. Tu ne mmh. peux pas ça. penser à autre chose. Alors ça. que le pauvre va dire Seigneur et là le téléphone va sonner les factures mmh. il faut payer Je ça. ça. Dit. Il va, seigneur Seigneur et là ah il y a un rat qui vient de passer ah, Seigneur. Et du coup pourquoi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes beaucoup de choses dans la tête. Le riche prie avec le sourire. Le pauvre prie avec la colère. Seigneur le riche c'est notre Père. <rire> oh Ma casa, mais il y, y a une réalité. Depuis, il prie même dans de bonnes conditions. Il va être dans un bel endroit. <rire> le retrait, dans le jacuzzi. Les retraites d'un riche n'ont rien à voir avec le les, du les retrait. Les port. retraits du pauvre. Mmh. Le pauvre est dans la forêt ou <rire> sous une montagne. Mais il, peut le même, riche. il fait sa retraite dans le jacuzzi. Dans le de palace. Il est là et des hallelujah. <rire> Merci Seigneur pour ta montée, <rire> Tu m'as béni. Pendant que le gentil, passeur d'un riche est en train de parler, ça montre une réalité cachée dans le passage quand mmh. Jésus va comparer la prière d'un pharisien mmh. et d'un publicain. Très ah. souvent, quand on étudie cette prière-là, on va juste voir la condamnation du pharisien. Mais mmh. on se rend compte que le publicain, à aucun moment, il dit non, je suis dans des problèmes financiers. Mmh. Et il prie simplement pour se, se connecter ah. au cœur du Dieu. Eux, ça. Eux. Mais, Alors que ça. le pharisien a d'autres problèmes dans sa tête. Mmh. Il a ça, non, lui, il pêche, lui, il laisse... Mmh. Est ça. Le gars a tellement d'argent que lui, ce qui l'intéresse maintenant, c'est trouver Dieu. C'est une réalité tout. profonde. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça que Dieu veut, en fait. Parce que l'un des moyens du diable, de nous défocaliser de Dieu et de son mmh. service, c'est nous amener les problèmes financiers. Mmh. Tout à fait. Je vous assure, c'est nous amener les problèmes financiers. C'est pour ça que quand vous n'avez pas de problèmes financiers, mmh. vous allez vous focaliser vraiment sur Dieu, mmh. vous allez bien adorer. Tout à fait, parce mmh. qu'effectivement, le diable crée... <rire> euh, <bien rire> sûr. Tu viens voilà. dire quelque ah, chose de vrai, Parce que le diable crée des encombrements qu'on ne soit, soit pas focalisé sur Dieu. Mmh. Mmh. Quelqu'un pouvait dire plus on hérite, plus on se rapproche de Dieu. Mmh. Mmh. Parce que notre âme est... On est libre, libre. De, de, de, de, des inquiétudes, mmh. qu'est-ce que tu veux manger en fait, le focus est vraiment sur Dieu, sur la parole de Dieu. Mais tu as dit quelque chose de très profond. En fait, quand Jésus va dire le, le voleur vient pour dérober, égorger, détruire, mmh. moi je viens afin que mes brebis aient la vie qu'elles soient dans mmh. l'abondance. Donc mmh. déjà c'est une vie d'abondance. Voilà. Mais le, à chaque fois que le diable réussit à dérober Les gens qui mmh. vont travailler le dimanche, c'est parce qu'ils ont des problèmes d'argent. C'est oui. parce que. En ça. réalité, ils si tu es dans l'abondance et ils veulent faire mmh. des heures sup si ouais. tu es dans l'abondance, ouais. le diable ouais. ne pourra jamais te dérober. Tu te retrouves à travailler le week-end. Vu que tu es dans l'abondance, il ne pourra jamais te dérober. Le temps dimanche sera consacré à Dieu. Il y plus de temps pour te consacrer à Dieu, mmh. vu ouais. que financièrement, tu seras tranquille. On peut, on peut facilement corrompre ceux qui n'ont pas l'argent. Ceux qui sont dans le besoin et la galère, mais, mais, mais ceux qui en... sont riches, on ne peut pas les corrompre. Vous mais... pensez que vous pouvez oh. me faire des pressions sur mmh. mon message, le message que je prêche, mmh. sous le prétexte de l'argent si j'en ai, mm -hmm. tu ne peux pas venir me dire, écoute, si tu arrêtes de prêcher ça, je te donne 10 000 euros. Wow. Vous comprenez ça okay mm -hmm. à fait. Voilà. Et c'est vrai qu'en réalité, il n'y a que ceux qui sont dans le manque qui sont forcément corruptibles. Ouais. Parce que pour corrompre une personne, il faut lui donner ce qu'il n'a pas. C'est ça. Et mm -hmm. c'est pour ça, même quand, quand le diable a voulu corrompre Jésus en disant Adore-moi, c'est qu'il veut lui donner <rire> des choses, en fait. Mm -hmm. Sauf que Jésus savait qu'il l'avait, comme le pasteur Zach le disait. Il l'avait déjà, donc il ne peut pas le corrompre. Ça. En fait. Et ça comme dis, ça commence à bondir à la tête. Mais au-delà de ça, il mm -hmm. y a des gens, tant que ce c'est pas au bout d'un moment ça ouvre une porte au diable en fait oui. le diable va dire mais depuis le temps que tu pries tu déclares là c'est ça, dur ça, ça et ça, c'est là où <rire> le diable justement va attaquer juste. d'où le fait que ce qu'on disait qu'en disant qu'être pauvre en fait va même faciliter à ce que tu puisses vivre dans le péché en fait mm -hmm, parce que mm -hmm, quand mm -hmm. tu es riche en fait mm -hmm. le diable va, va pas te tenter aussi facilement mm -hmm, parce mm -hmm. que tu as tout ce dont tu as besoin ouais. et beaucoup de gens pensent le contraire le contraire beaucoup de gens pensent que parce que tu es riche tu auras beaucoup plus de ah, mm -hmm. Alors que non, c'est pas ça. D'où le fait que ça vient d'abord du cœur parce que, mm -hmm. le, en fait, le, la richesse va amplifier ce qu'il y a déjà dans ton cœur. Mm -hmm. Ça veut dire que tu auras maintenant la possibilité de faire tout ce que tu ne pouvais pas tout faire. D'où mm -hmm. le fait que euh, certains pensent que être pauvre, c'est l'humilité. Mm -hmm. Alors que ces pauvres-là, si on leur donne de l'argent, on va mm -hmm. vraiment se rendre compte de ce qu'il y uh, a dans le cœur. Si vous nous regardez, et depuis qu'on parle, vous vous énervez c'est la preuve que vous avez une mentalité de pauvreté. <rire> Mais si, pendant qu'on parle, et que vous avez besoin d'être délivré de ça, mm -hmm. si, pendant qu'on est en train de parler, mm -hmm. vous êtes là, dit, waouh, génial, oh, ouais, mm -hmm. quelque chose commence à se passer dans ah, votre merde. vie, wow. et vous êtes déjà mis sur l'autoroute du millionnaire. Yes. Des... Donc moi je vous conseille, au lieu de vous énerver contre nous, asseyez-vous, mm -hmm. euh, étudiez ce qu'on est en train de vous dire. Vous allez voir, votre mentalité va changer mm -hmm. et vous allez voir tout autour de vous la majorité des problèmes financiers mm -hmm. que vous avez, ça va commencer à sauter en fait. Yes. Au lieu de vous énerver, mm -hmm. acceptez la parole et avancez tout simplement. Vous allez voir, ça a l'air tellement facile mm -hmm. comme nous on est en train de parler, mais ça la va. première chose, mm -hmm. c'est d'accepter que les, commandes de Dieu, les commandements de Dieu ne, Ils sont, ne, sont, pas, pas euh, ne sont pas pénibles. C'est d'abord ça en amen. fait. Yes. amen. Mmh. Non, mais je pense qu'il faut vraiment qu'ils s'ouvrent et mmh. euh, se dire que c'est possible. Bon, on est toujours en mais... train de parler des personnages il mmh. y a un personnage qui m'intéresse également c'est David le roi David oui qu que c'est mmh. vrai qu'on va dire qu'il a laissé quelque chose à Salomon mmh. et qu'il a même on voit même qu'il a amassé mais vraiment des, du matériel mmh. pour la construction du, du temple, temple, dont on parle quand même hein. mmh. le temple de Salomon finalement le temple, le temple, le temple, mais David qui va rassembler c'est monsieur c'est celui qui va avoir cette mentalité de, de, de riche mmh. mais il va vraiment s'organiser mmh. il va vraiment générer des richesses je pense au temps de David il y a vraiment des navires qui allaient mmh. qui allaient les navires d'or en fait mmh. Mmh vraiment dans le trafic d'or et tout ça. Donc, euh, on voit vraiment également un personnage qui était très riche mm. et qui, qui organisait vraiment sa richesse. On parle mm. de la connexion entre la richesse et le fait de soutenir l'évangile. Mm. Je pense aussi David, en tant que roi, simplement dit « je suis roi », bon, certainement le roi reçoit des, des choses... Mm mais en tant que roi, il s'est mis à planifier, à organiser, mm. à fructifier sa richesse. Mm. Au point même, quand il part, il va laisser vraiment du matériel à Salomon. Mm. Et Salomon, effectivement, lui, va pas s'asseoir sur la richesse de son père. Mm. À son tour, il va continuer à appliquer des mécanismes. Non, de mais père. David, mm -hmm. David casse carrément le mythe, selon lequel mm -hmm. quand on a des affaires ou quand on est riche, mm -hmm. on ne sert plus le Seigneur, on n'a plus le temps pour la maison ah, mais de ah. Dieu. Mais David casse le mm -hmm. mythe, quoi. Yeah, vraiment, le monsieur, il est très riche, mm -hmm. il dit, mm -hmm. je demande une chose, une seule chose que yes. je désire ardemment, je voudrais habiter Amen. dans Amen. la maison Amen. de Amen. Dieu. Il dit, moi, je suis dans la joie quand on me dit, allons Amen. à la maison Amen. de l'éternel. Yes. Le, le gars, je pense que sa richesse, mm -hmm. euh, euh, il l'a acquise aussi par le fait qu'il était très proche oh, de Amen. Dieu. Amen. Et Amen. Dieu Amen. a fait croître son onction Amen. et son onction l'a amené à conquérir, Amen. en fait, Amen. Euh, Amen. beaucoup de, de, de territoires, okay. à mm -hmm. gagner des guerres. Amen. Et la particularité de David, c'est mm -hmm. que quand il va faire ça, ça en fait, pour aller dans la grotte d'Adoulal, euh, il rentre à l'intérieur. La Bible nous dit qu'il trouve des vauriens, il trouve mm -hmm. des, des personnes qui avaient des dettes, il, des créanciers, c est, c est. il trouve des personnes à l'intérieur. Il ressort avec ces personnes mm -hmm. et il en fait une armée. Et on voit dans la Bible que mm -hmm. les, les, les gars, les vaillants guerriers de rien. David font partie des personnes aussi qui ont financé, financé. la construction mm -hmm. du yes, temple. Yes, yes, yes. C'est qu'il a pris des gens pauvres mmh. et il mais les en a enrichis, enrichis. Mmh. par sa mentalité, par mmh. son onction, par, mmh. par, par Il a regardé même quoi. depuis sa jeunesse, mmh. c'est-à-dire que d'où l'importance en fait, est ce c'est pas forcément lié au fait d'aller travailler ou quoi. Mmh. Le mmh. Seigneur vraiment veut que nous puissions nous enrichir de façon mmh. surnaturelle. Lorsqu'il tue Goliath, mmh. il est jeune hein, mmh. ouais. et ce jour-là il est devenu très riche. Mmh. Il mmh. ne payait plus d'impôts. Voilà parce que il a reçu les récompenses. a annulé. Il a reçu les récompenses liées à l'acte qu'il avait posé. Mais ça. pourquoi il avait pu tuer Goliath à cause de sa relation personnelle avec, avec Dieu, Dieu. En fait. mm. Autrement dit, l'onction oui. au bout d'un moment doit attirer les finances. C'est ça. Il doit attirer les finances parce que lui, il est jeune. L'onction mm. n'a pas dit non, c'est un enfant. L'onction n'a pas d'âge. L'onction n'a pas d'âge. Mm. À partir du moment où il a développé un certain niveau... ça a été loin depuis le ventre de sa mère. Sa mère, c'était un fœtus. Et il avait l'onction. n'a pas d'âge. Donc déjà, dès qu'il était petit, il va réussir L'onction va réussir en fait mmh. à l'enrichir, mmh. mais du jour au lendemain, ça. plus de dettes, il est riche, il, a même, il va même trouver une femme, mmh. en, en une seule journée il tous a ses un... problèmes vont être réglés mmh. en fait. Mmh. Pourquoi Parce qu'il avait réussi à développer une relation personnelle avec Dieu. Et c'est même pour ça qu'on va regarder, qu on, va, on va se rendre compte que ça va même encore plus rapprocher de Dieu. Mmh. Parce qu'il va même dire à un moment donné à la fille justement de Saül, parce qu'il dansait, il était nu, pour amen, Dieu. Amen. Il va, et fille, la fille de Saïd, va, se moquer, il va se moquer. Michael, voilà, Michael se moquer, va mais... se moquer. Il va dire, non, en fait, moi, je me réjouis parce que c'est mon Dieu qui m'a donné tout ça. ça. Ça veut dire que plus Dieu lui donnait, plus il se rapprochait de lui. Hein, ça. Plus il faisait des choses encore plus folles pour le yes. Seigneur. Yes. Voilà. Mais je comprends vraiment pourquoi Dieu, même dans le Nouveau Testament, il dit vraiment que nous sommes riches et amen. que le fait que nous, sois, enfin, nous soyons chrétiens, nous mmh. sommes potentiellement riches, mmh. je pense que ce qui fait que l'apôtre, tu l'as dit, que tu ne crois pas que quelqu'un est l'ancien en même temps être pauvre. Moi, ça. je pense que ça arrive mmh. à cause du fait que, mmh. en fait, les gens ne croient pas. En fait, l'ancien... Fait de nous oui. ce, la foi, comment dire ça Le, le produit, de, à, notre produit de, notre de notre foi. Produit mmh. en fonction de notre foi. Si nous croyons que l'onction nous donne mmh. la santé, oui. nous aurons la amen. santé. Si nous croyons oui. que l'onction peut nous rendre riches, l'onction va produire on la richesse. c'est ce qui bah, a fait la richesse de, de, de, de, de, de, de David. Parce qu'il croyait, et on va le voir dans les l'Epsom, Comment dans le psaume 89, il dit mm. « Dieu va dire, j'ai trouvé David mon serviteur, mm. je l'ai ou un de mon mm. ulcère. Mm. C'est lui que ma main va soutenir, mm. mon bras va le fortifier, le malin, ainsi de suite. Après, il va parler des richesses qui sont sous la mer, mm. à cause de l'ancien. Mm. Je pense que si nous croyons que l'ancien nous rend riche, mm. l'ancien va produire la richesse dans notre non, vie. Non, mais quand vous entendez un tel message, honnêtement, vous devez vous dire non l'onction qu'il y a sur ma vie n'est pas là que pour me faire prier en langue. Tu ah, te dis non, parce que l'onction on l'oriente. On, on l'oriente si vous, vous voulez que l'onction opère yes, dans yes, la, yes, guérison. La, la, la, la, la guérison, l'onction va opérer dans la guérison. Vous pouvez orienter l'onction pour que l'onction opère dans, dans la prospérité, dans la richesse. On a vu l'onction de Jésus, vous comprenez, opérer dans le business de Pierre. Quand il va dire à Pierre, va jeter en eau profonde, tu vas attraper les poissons. On vous a dit en début d'émission que je suis désolé, les poissons-là, ils n'ont pas mangé ça. Yes. Ils sont allés vendre. Yes. Est-ce que yes. vous comprenez yes. ça L'onction, tu l'orientes. Tu l'orientes. On a même patates. encore d'autres Par exemples. Paraca, Daniel. Mm. Daniel, au moment où oui. le roi va avoir une vision et puis mm. il voulait l'interprétation. Bon, les sorciers qui étaient là n'arrivaient pas à mm. interpréter, il va mais faire un décret pour tuer tous les collaborateurs. Ça. Daniel va dire, non, ne faites mm. pas ça. Mm. Donnez-nous un peu du temps. Il va se retirer avec ses compagnons. Ils vont prier. Ça, c'est l'onction. Ils vont prier Dieu. Ils vont dire, c'est toi qui mettes le temps, les circonstances, mmh, ils vont mmh, prier et Dieu va révéler la vision mmh, et l'interprétation. Mmh. Après cette interprétation mmh. du, de la vision du roi, le roi va leur donner des, des richesses les et les ça vas, va se multiplier en voilà, livre de Daniel. Voilà. Encore une fois, l'ancien. Ils vont voilà. prospérer comme ça, à cause de l'ancien. Les, les, gens, les gens ne comprennent pas ça, hein, ça parce qu'il y, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. y a tellement d'exemples dans la Bible hein, où une manifestation d'un don mm -hmm. a engendré un transfert mm -hmm. de richesse. Il y a tellement d'exemples dans la Bible où une manifestation de don a engendré un transfert de richesse. Et où l'homme de Dieu n'a pas dit, mm -hmm. non, je ne veux pas de ça. Les gens, en fait, vous savez, ils prennent euh, le passage d'Élisée euh, mm -hmm. qui va refuser <rire> l'argent de Nama. oui Vous suivez ça? Mm -hmm. Et ils vont prendre ce passage-là pour dire que non, vous voyez, mm -hmm. le serviteur de Dieu, quand il y a une manifestation de puissance et que les gens viennent lui donner l'argent, il doit refuser. Mm -hmm. Mais ils ont mal lu le ils passage. Ont mal lu. Parce que Élisée va dire mm -hmm. à Gehazi pour pourquoi il a refusé l'argent de, mm -hmm. de Naman en fait. Parce qu'en fait, plus tard, peut-être quelques jours après, il y a une guerre mm -hmm. qui va se faire entre Israël et les Syriens mm -hmm. et tout l'argent des Syriens, y compris mm -hmm. l'argent de Naman yes. va être aux Israélites yes. et va être transférée mm -hmm. à Élysée. Vous comprenez mm -hmm. ça? C'est pour ça qu'il va dire à Géazi est-ce le temps pour nous? Mm -hmm. de mm -hmm. <rire> dit, mais, mais pourquoi tu vas te corrompre pour ça? Mm -hmm. Parce qu'il avait déjà vu qu'une guerre allait Amen. se faire Allez, et ça. il y aurait un transfert de richesse. Yes. C'est pour ça qu'Élisée a riches refusé. Les riches ne refusent pas les offrandes. On, voit, ça? on voit plein <rire> d'exemples bibliques, mm -hmm. mais c'est vrai que Jésus a reçu des offrandes. Même Salomon, quand la... Euh, la, reine de la, Seba, de la reine de Saba vient le voir. Il voulait faire une preuve. On ne voit nulle part oui. seulement dire non, j ai j ai déjà trop assez. Un je un déjà suis je déjà, un un déjà riche. Je suis tu déjà riche. Je suis déjà tout en train d'acheter mm. le don, Exactement. Le, le, la, la sagesse que Dieu a mise en moi. Non, C'est là où je pense vraiment que notre confession, notre langage doit être en accord. Amen. Si on veut voir l'onction agir dans notre vie, en fait, un chrétien ne doit pas parler pauvreté. Non, non. C'est lourd vraiment voir la spiritualité. Si on parle richesse, on doit même parler force. C'est ça. Parce que si on parle fort l'onction on va matérialiser ça, ces choses ça, on parle de richesse, ça. on ne doit pas parler euh, ce que Dieu mm -hmm. ne demande pas, papa. on doit non, parler mais... la richesse, de la non, femme. Mais, non, mais je parlais, excuse-moi, oh. je parlais avec un, un serviteur de Dieu qui m'a mm -hmm. appelé euh, il y a quelques jours de cela et, et j'étais à Clermont-Ferrand avec mes enfants, il se met à m'appeler et tout ça. Euh, il me demande des trucs, machin. Il me dit « Ah, mais le corona, vraiment, moi, ça m'a fait tomber, le corona. Euh, vraiment, j'ai des problèmes d'argent, le ministère a des problèmes d'argent, les machins, de ceci, de cela. » Et j'ai tenu un langage mmh. qui l'a vraiment surpris. Je lui ai dit « Mais je ne comprends pas comment le corona t'a bousillé, en fait. Mmh. » Je ne comprends pas, mon frère. Nous ne sommes pas connectés aux choses non, de la terre. Amen, nous sommes connectés aux choses mmh. du ciel. Amen, amen, amen. Le corona, c'est pour les gens de cette terre. Mmh. La crise au corona, c'est pour les gens de cette terre. Nous mmh. nous sommes connectés mmh. au amen, ciel. Amen. Et là, il me dit... Ah, mais mon frère donc toi le corona n'arrive je dis frère pendant le corona oh, ça a triplé ça a quadruplé clair, et là il a crié, il ne me croyait pas mm -hmm. et quand, sérieusement mm -hmm. il me dit ah quitte là les pasteurs ils aiment mm -hmm. trop raconter <rire> oui. et je lui dis je lui dis mais je lui mais, oh, mais, mais, mais Bishop la je lui dis mais Bishop moi, je vis ce que je prêche, et je prêche ce que je vis. J'ai toujours prêché le message de la foi, Amen. que la confession amène, oui, la, possession. amène la possession. Et, et j'ai passé toute cette période-là oui. à confesser Amen. que le corona ne va pas nous mettre Amen. à terre. Amen. Et ça ne nous a pas mis à terre. Au Amen. contraire. Au contraire. Au contraire. Bah. Au contraire. Bah. Et j'aimerais, Pote, vraiment qu'on puisse encore plus, c'est possible, si tu le permets, approfondir sur l'orientation de l'onction. Parce que, parce que très souvent, c'est vrai qu'on oriente <rire> l'onction. Non, mais c'est vrai, hein. oui, vrai. Parce que l'onction n'a pas d'âme, en fait. Mm -hmm. Donc, je Jean prends l'âme de, de, de, de, de celui qui le porte. Alléluia. Et j'aime parce que souvent on l'utilise au niveau des guérisons mm. on l'utilise au niveau de certaines choses, mais. Mm très peu de très peu de mmh. fois dans les business dans, les business, ouais, dans oui. les business et je pense que les résultats qu'on n'a pas dans les business mmh. c'est qu'il y a un manque d'onction. C'est ça. Et j'aimerais vraiment qu'on mmh. puisse parler de ça comment on peut déclarer comment on peut orienter l'onction là-bas parce que quand on regarde dans la parole de Dieu comme tu l'as dit à chaque fois qu'on a oriente, orienter l'onction dans les business les, bu les business ont prospéré ça. en fait. Mmh. Ça. On voit l'exemple justement de Pierre, mmh. même l'exemple d'ailleurs de, de la veuve en fait à qui on a demandé de ramener des vases mmh. euh, parce qu'elle était en train de se Ouvrir, oui. Donc, on a rempli, elle a rempli les vases Le, du peu d'huile. Elle, elle, elle, elle, ouais. elle, voilà elle a fait quoi Elle a les ventes, en fait. Elle a les ventes. La voie devenir business. Le chrétien les business. Juste parce qu'elle a provoqué mmh. l'onction. Tout de suite, il y a un business qui s'est créé. C'est ça. elle est devenue euh, propriétaire du business. C'est ça. elle s'est enrichie pendant la famine. Pendant oui, la famine. Oui, pendant oui, la famine. Oui, pendant oui, la oui, famine. My God, on va oui. vous expliquer wow, tout ah, ça dans oh, le les prochains épisodes. Wow. Parce que bon, le temps yes. est, est largement dépassé. Donc, ça promet yes. vraiment. On va oui, entrer oui, en oui, profondeur. Oui. Oui. On va vous expliquer comment orienter l'onction dans vos business. Oui, comment oui. amener oui. la richesse. Je vous assure que ça, divine puissance vous a donné tout okay, ce qui qu contribue à la vie yes. et à la piété. On a l'impression que sa divine puissance nous a donné que tout ce qui contribue à la piété. <rire> <rire> la et en parlant là, tu vois, et en parlant à la, piété, à la piété, parlant le jeûne, tout ça. Hein. Mais non, gloire au Seigneur, l'émission s'appelle Pendule à l'heure. J'étais avec le pasteur Isaac, le pasteur, Gentil, le pasteur Darius, euh, si l'émission vous a plu, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne YouTube et à nous soutenir à travers le numéro de téléphone qui s'affiche maintenant par WhatsApp. Nous allons continuer cette série euh, au prochain épisode. Restez connectés sur Évangile TV, restez connectés sur l'émission Pendule à l'heure. À bientôt.